Cette idée recherche de fuite sur un réseau extérieur, sur port de bouc, dans le 13. Nous avons une fuite conséquente avec le compteur qui se situe de ce côté-ci, là, au niveau du, du portail. Le réseau qui vient, qui longe la route, qui vient par là, qui monte jusqu'à la maison avec une vanne d'arrêt et qui s'étend jusque là-haut avec d'autres points de puisage. Après ouais. différentes écoutes et travail avec le gaz traceur. la fuite a été localisée sous une pierre et sous cette pierre il y avait un regard et la fuite dans le regard. C'était cette idée recherche de fuite.